L'atelier a été renouvelé de la moitié de l'effectif. Comme on est dans un cadre de pédagogie de projet et formation entre pairs, c'est l'accueil des nouveaux membres par les membres plus expérimentés. Cinq groupes de quatre ou cinq élèves, avec deux élèves formateurs. Le professeur est plus en retrait en recul, un peu chef d'orchestre, pour laisser aux élèves le temps d'expliquer les choses, de s'éclore et de développer leur autonomie et prise d'initiative. Si as ta feuille en dessous, tu vas rien voir, donc euh, c'est possible que pendant l'émission tu le bouger comme ça. Donc après ce qu'il faut c'est surtout de penser à le régler pour qu'il soit mieux comme ça. L'enregistrement est lancé, vous pouvez commencer. Aujourd'hui nous avons trois invités, qui est Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Faut que tu remettes ton micro un peu plus haut parce que sinon on t'entend pas. Vas-y, essaye de parler dedans, continue de parler comme ça on peut pouvoir régler. Faut pas qu'il se trouve le gros, faut qu'il soit là. vrai ah bah, ouais. Aussi, nous avons Justine, bonjour, et Émilie, bonjour. Nolan Dans les micros, là, à droite, on entend, on a mon retour casque, à gauche, le retour casque et non, est moyen. Et est nous, on t'entend pas, son son son son son pas son son son nous. Oui, ouais, ouais, vous devez pas ah, ah, voilà, ah, ça y est, on t'entend. J'y suis. Ah, c'est bon, c'est débuté. C'est bon, c'est super. À chaque début d'émission, on prend 5-10 minutes pour bien se préparer, et pour voir s'il n'y a pas de réglage à faire sur, euh, sur les micros ou sur euh, le, la table de mixage. Donc là, on va vous présenter le premier jingle, donc le jingle qu'on entend au début et à la fin de chaque émission. C'est parti Studio 104. Studio 104, Studio 104, Studio 104, la radio du collège, Emile Zola... C'est surtout pour montrer aux nouveaux comment est-ce que ça se passe dans une émission de radio, comment on va faire durant toute cette année, et c'est pour ça que c'est important. Même si on n'est pas devant quelqu'un, rien que d'avoir le micro en face, on, est on se sent obligé de faire quelque chose de bien, et ça, ça nous aide. Oh, oh, en fait, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de trop lire son texte et d'avoir des blancs. Et, mais il faut éviter d'avoir pas assez préparé blancs, le texte, parce que si coup, tu coup, prépares trop le texte, tu fais que lire, donc c'est pas agréable à entendre. En fait, il faut le jouer ton texte. Si tu le joues pas, c'est pas d'intérêt. C'est comme au théâtre. Hein. C'est du théâtre. Tu peux même faire les gestes devant le micro, on s'en fiche. C'est quoi la différence entre le fil rouge et le rédacteur en chef Alors, le rédacteur en chef, en fait, c'est que... Il ne passe pas à l'antenne. C'est celui qui est là, qui dit, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ci, je suis d'accord avec ça, fais, on fait les temps, on fait comme ça, et c'est lui qui... Lui en fait, c'est celui qui fait, le, fait le... Notre, le, le, le tableau, là, je sais plus... La grise Mais des fois, ouais, le rédacteur en chef, il peut dire, euh, là ça, on parle trop vite, là on parle pas... Oh, là il y a un trop gros blanc, il faut qu'on mette quelque chose. Ou euh, mmh. arrête de lire. Ouais, ou, arrête, <rire> ou arrête de lire. Je suis venue aux portes ouvertes, je voulais juste essayer pour une première fois. C'est super sympa parce que du coup, bah, ceux qui ont déjà fait, ils n'ont plus qu'à nous transmettre l'expérience et c'est super intéressant parce que... Euh, on sait maintenant euh, qu'est-ce qu qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Studio 104. Studio 104. Studio 104. Studio 104. La radio du collège est 1000 dollars.